just because of you, of you, of you for you. That's just because of you and my love for you. Sekeya kus de u, de pu, de pu. Love you mama to the young bach, bach, Just, by, just carry on, carry on, on, little bit of a little bit of a little bit on, a little bit of on, little bit of a little Émotionnellement correct, What I do to you? Say that, baby, jolly, that jolly. Say that, baby, jolly, that jolly. Say that, baby, jolly, that to be my sweet, consider my new world, but I can't me. control, why? I'm the only one in a million, I can't mess up. I finish Me and the one we get, me when you left, board. it was somebody, if I Columbia, good evening. Happy to be here. J'ai vu qu'il y avait beaucoup de gens qui étaient euh, sur les côtés. S'ils peuvent se euh, rapprocher de nous. Vous pouvez les faire rapprocher, ceux qui sont dehors. Et je suis fier d'être accompagné ce soir par des femmes et des hommes habitants de Saint-Martin venant d'horizons divers, Ce sont des gens dynamiques, qui veulent s'engager pour Saint-Martin. Je dois dire que nous avons déjà une petite victoire, c'est celle d'avoir réussi à constituer une liste de 13 hommes et femmes, et voire plus. Et je ne vous dis pas les difficultés que nous avons eues. Parce que jusqu'au dernier moment, on a essayé de nous arracher nos candidats. Parce que ce n'est pas facile d'avoir peut-être une tête de liste non Saint-Martinoise. Mais qui est saint Martinois Qui est saint Martinois je crois que tous les gens que vous allez voir ce soir vont vous démontrer ce qu'est ce qu le Saint-Martinois, quelqu'un qui pense à martin de son cœur, celui qui a envie que ce territoire sorte de son immobilisme dans lequel nous sommes plongés depuis 15 ans, depuis l'avènement de, la, de, de, de, de, de la loi organique et l'article 74. Un premier mandat avec le président décapité. Deuxième mandat, président décapité. Troisième mandat. Je vous en parlerai un peu plus tard. Je vais donner la parole à Sophia. Maude qui nous accueille. Et bien moi dans mes côtés. Alors, je ne vais pas vous faire l'injure de vous présenter Maud, mais c'est Maud qui nous accueille ici dans son fief. En tout cas, elle est aussi la cheville ouvrière de cette liste. et Je la remercie. Ce soir, je vous souhaite la bienvenue à Colombier, mon petit village qui représente la paix, la culture, et etc., etc. Mais ce soir, je voudrais surtout vous présenter et dire la bienvenue à des hommes et des femmes de plusieurs diversités qui vont nous accompagner sur la liste à venir ce matin. Dirigé par M. Yao Nyoadzi. Ce soir, ce sera une liste avec des femmes et des hommes de diverses diversités, des femmes et les hommes qui ont pris Saint-Martin à cœur. Et vous allez voir que ce ne sont pas tous des gens qui sont nés à Saint-Martin. Parce que moi, en premier lieu, je suis née à Saint-Barthélemy. Mais Saint-Martin est devenu mon île d'adoption. Donc ce soir je vous demande d'applaudir une liste composée de femmes et d'hommes fortement engagés dans la vie économique et sociale de Saint-Martin qui est l'expérience de la gestion. Good evening to all. Tonight we present to you a list that will be governing Saint Martin for the next five years. It is composed of men and women of different nationalities, different experience, and different ways and kinds of life. So tonight, I'm asking you to please welcome on stage. But I would like to say first, that is the first time in St. Martin that we are having a head of a list that is not a St. Martin c'est la première fois que nous accueillons une tête de liste qui n'est pas de Saint-Martin. Ce Et c'est la première fois qu'une liste a débuté à Colombie. Donc ce soir, applaudissez notre village de Colombie. J'appelle sur le podium Sofia. Good evening. I am very pleased to be here this evening. Bonsoir à tous. Je suis très contente d'être ici ce soir. Qu'artie euh, Cotton Sophia, pour ceux qui me connaissent, j'étais née à la République dominicaine. Peut-être c'est pas tout le monde qui sait ça. Je suis à Saint-Martin depuis l'âge de trois mois, et il y a personne qui peut me dire que je suis pas Saint-Martinoise. Je pauvre pour ce pays. Mes arrières-grands-parents sont des saint -Martinois. Et encore, je suis très contente ce soir de faire partir de Avenir Saint-Martin, qui est une liste composée comme Moll et Yahoo vient juste de vous expliquer de hommes et de femmes engagés pour cette île. Merci. Bonsoir à tous. Je suis la première en passage juste après des gens tellement importants politiquement. C'est ma première fois, c'est ma première liste politique. Donc je suis Sabrina River. Je suis directrice d'une plateforme entrepreneuriale que beaucoup connaissent qui s'appelle Initiative Sabartain Active, où on soutient le développement économique local. Depuis plusieurs années, 20 ans exactement. Et je suis là ce soir parce que je crois réellement euh, que cette liste Avenir Saint-Martin est faite pour créer de la cohésion. On est tous euh, une population mixte des personnes âgées, des plus jeunes, des noirs, des blancs, des gris, des jaunes. voilà. Et euh, je trouve que représenter euh, toutes ces personnes au travers ben, du public qui est là, c'est une très belle chose et je crois vraiment en ce projet parce que la mixité c'est le secret et c'est le secret pour une réussite à la fois portée économique, citoyenne et je voudrais juste vous lire un engagement qui me tient à cœur. Moi je pense que nous nous engageons à créer immédiatement 250 emplois pour les jeunes, que ce soit dans l'entrepreneuriat, dans l'employabilité, à répartir, à répartir par quartier, à mettre en œuvre des formations adaptées pour les besoins de l'économie. Euh, et euh, voilà, soyez là, soyez présents, on est une équipe forte et je suis le vert. Je crois que euh, voilà, on est l'espoir, donc euh, on y croit. Oui. Bonsoir à tous, euh, Jean-Claude saint -Pierre. jean claude saint responsable adjoint de l'agence de sécurité sociale de Saint-Martin. Alors, j'ai je, je, grandi en Guadeloupe, euh, je fréquente Saint-Martin depuis plus de 30 ans parce que j'ai des attaches familiales à Saint-Martin. Euh, ça fait trois ans que je me suis installé définitivement à Saint-Martin. J'ai un engagement citoyen, je m'intéresse à la vie de la cité, donc c'est tout naturellement que moi je veux apporter ma coeur à l'édifice sur cette liste dont la diversité, constitue une force essentielle pour redonner à Saint-Martin le goût du bien vivre ensemble, de créer une communauté unie, soudée, où chaque communauté a son droit d'exister, de, de faire partie pleinement d'un projet sociétal où chacun aura sa place, que ce soit dans l'insertion des jeunes, la politique économique, sociale. Il nous appartient d'impulser une dynamique pour donner un souffle d'air à Saint-Martin, surtout après les cinq années de mandature, qui ont été vraiment catastrophiques. Donc on est là pour porter un changement euh, qui que toute la population espère. Donc nous sommes porteurs d'espoir, nous ne ferons pas des promesses en l'air, nous allons tenir des engagements très précis et très ouais, à tous nous faire vivre en communauté et que ça passe à Saint-Martin pour que Saint-Martin Révienne qu le phare de la Caraïbe en termes d'intégration qu'on soit un exemple. De la Alors, bon, minute, avec nous. nous sommes là et nous irons au combat. Merci. Je suis née à Saint-Barthélemy et j'habite à Saint-Martin. Ça fait déjà 35 ans. Et euh, voilà, je travaille à l'hôpital, à l'hôpital de louis constance Fleming, et euh, je, suis en, je, fais, je suis adjointe administrative à, à la pharmacie. C'est aussi, comme ça le dit, c'est ma première fois. Et euh, voilà, et j'ai choisi à venir Saint-Martin. Parce que j'ai vu, j'ai entendu, euh, des... j'ai vu qu'il y a des gens dynamiques et très compétents. Et euh, du coup, euh, j'ai cédé, j'ai accepté. Okay. Et un petit truc, nous nous engageons à donner une nouvelle crédibilité à notre territoire, à changer l'image et à assurer une réelle gestion publique. Et voilà. Merci. Bonne Jenna, Good evening, ladies and gentlemen. Most people here know me by Jessica. Um, normally, um, I'm Diana Jessica Hodge. I am originally from Gwencars. I live on um, Chevrolet's French Quarter. And 2011 now, I live Bon, je vais continuer en français. Bonsoir à tous. Je m'appelle Diana Jessica Hodge. Euh, j'habite à San Mais normalement, je suis origine de Grand Casse. habité à Chevris, dans le passé, quartier d'Orléans. Maintenant, j'habite à saint J'ai toujours travaillé dans l'hôtellerie, dans les finances. Et euh, depuis 2018, euh, je gère mes affaires personnelles. Je suis euh, engagée avec ce groupe Avenir Saint-Martin puisque les gens, ce sont des personnes très professionnelles. Et lorsqu'on m'a approchée, je me suis dit pourquoi pas. C'est le moment, puisque je suis une personne qui a toujours été dans les comités d'entreprise, euh, secrétaire, trésorière. J'ai toujours aidé la population. Je suis quelqu'un qui va vers les gens, Toujours prête à aider. J'aime mon île, j'aime ma population. Et de ce fait, je me suis dit, Diana, tu es une activiste. Tu es toujours là, les gens manifestent toujours. Pourquoi euh, ne pas rejoindre cette équipe Et en plus, quand je regarde l'équipe, ce sont des gens professionnels. Et je, je vois Jean-Paul Fischer. Il a fait beaucoup de choses pour cette île. Il a créé la SEM, euh, Crédit Mutuel. Euh, L'association qui donne les prêts. Euh, il a fait beaucoup de choses. Et yao euh, il est déjà dans la politique. Il a été élu sur liste déjà. Alors aujourd'hui, vous me dites, il y a beaucoup de gens qui, qui se disent euh, yao président, c'est un Africain. Pourquoi un Africain président euh, Nous, nous voulons ce parti président. Alors je me dis attendez les gens, euh, ils sont dormés ils ne se rendent pas compte que les Saint martin aujourd'hui c'est une population qui est minorité pourquoi nous avons beaucoup de nationalités que ça soit espagnol la dominique les haïtiens, on a plus de 130 nationalités ici les gens vivent ici depuis combien d'années je dirais une cinquantaine, trentaine, quarantaine d'années et vous voulez me dire vous pouvez vous présenter sur une liste « Mais ne pas vous présenter pour un président, c'est de la discrimination. » Voilà ce que j'ai à dire pour les gens qui parlent et qui arrivent en tant que président. Et autre chose j'aimerais dire également, euh, on lui a posé la question. « Pourquoi tu te présentes pour un président Pourquoi pourquoi toi ?» Il a dit, euh, je me rappellerai toujours parce que ça m'a fait rigoler et puis c'est s'est resté dans la tête. Il a dit « J'ai vécu 13 ans en Afrique. 17 ans en France. Et ça fait 36 ans que je suis à Saint-Martin. J'ai fait mes enfants, ma maison, mon entreprise. Euh, C'est mon pays maintenant. Les gens qui, ont, qui sont venus à Saint-Martin, qui ont acheté, qui se sont investis, ben, ils deviennent des Saint-Martinois. Alors, on ne peut pas leur dire non, parce que tu n'es pas né ici. Et en plus, il est noir, on discrimine un noir. Alors, je ne vous dis pas euh, il faut qu'on arrête. Il faut, il faut, il faut qu'on. C'est une mixture de population. Euh, tous les enfants qui sont étrangers, ils vont, ils font leurs éducations en France. Ils reviennent, ils veulent travailler, ils veulent, euh, ils veulent travailler, ils veulent, être calme, ils veulent se présenter. Pourquoi pas pour président Alors, il faut que notre mentalité change. Il faut qu'on apprenne à se mettre ensemble, travailler ensemble. Et en France, si on ne regarde pas des mères en France, Sarkozy, est-ce qu'il était un président français Son origine, c'était quoi Et là, Macron, et à Mélenchon, et à euh, Zemmour qui se présentent. Personne ne se pose des questions sur leur nationalité. À Philipsbourg, il y a des gens qui se présentent, euh, parti hollandaise, de diverses nationalités. Et personne ne se pose des questions. Mais dès que c'est nous, euh, nous nous discriminons. Il faut qu'on arrête ça. De ce fait, moi, je vous demande à tous, puisque je suis une activiste, j'ai toujours été là pour ma population. J'ai toujours manifesté pour ma population. Je veux travailler pour ma population. Je veux qu'il y ait un changement. Je veux que les Saint-Martinois, malgré que nous, nous nous sommes maintenant, nous nous sentons en minorité dans notre pays, ils sont frustrés, certes. Pourquoi Parce que les gens qui sont là à la tête, ils font rien pour eux. Ils veulent avoir des types de propriétés, le Ppp1 qui les empêche de reconstruire. Ils ne peuvent pas avoir les titres pour aller à la banque pour faire un prêt. Il faut qu'on les aide. Euh, on a le problème d'environnement naturel. Tout ça parce que quoi, tant que la collectivité ne règle pas cette situation, les gens vont rester sans. On a beaucoup. Écoutez, nous avons un programme qui est très intéressant. Je vous le dis, vous, lorsque vous écouterez dans par la suite, on ne va pas trop rentrer dans les détails ce soir. On est juste là pour se présenter. Mais je vous dis, euh, si vous voulez vous adhérer dès ce soir, vous pouvez, vous verrez avec Anouchka, elle a une liste, vous laissez votre nom, prénom et votre adresse email, téléphone, vous y adhérez et dès qu'il euh, y aura des, euh, des, des choses à faire, des propositions sur le groupe, des, des, on va vous contacter et euh, rejoignez Donc, à venir ce matin. Il que les Saint-Martinois ne pas se dans la pays parce qu'on va travailler pour eux. Que ce soit les Saint-Martinois, les étrangers, peu importe, peu importe. Il faut que tout le monde se rejoigne et dire non maintenant. Nous voulons un avenir prospère. Qu'est-ce que cette équipe va venir faire pour nous Vous allez regarder le programme et vous jugerez sur le programme. Voilà ce que j'ai à dire. Merci d'être venu. Nous nous engageons à redonner la, pa la parole aux citoyens, aux citoyens et gouverner autrement. Bon. Bonsoir à tout le monde. Je me présente, je m'appelle Jean-Paul Fischer, pour ceux qui ne me connaissent pas. Je suis né il y a, il y a longtemps. Sur la frontière allemande. Donc, euh, comme je disais tout à l'heure, ma langue maternelle c'était l'allemand, j'ai appris le français à l'école, comme les Saint-Martinois qui parlent anglais et qui apprennent le français à l'école. Je me suis engagé dans ce combat, c'est pas pour euh, faire une carrière politique, parce que je pense qu'il est un peu tard pour commencer, mais parce que j'ai conscience aujourd'hui que notre société est en crise et que l'affrontement entre les communautés est quelque chose. Qui risque d'arriver, qui peut poser problème pour notre avenir. Donc, j'évoque souvent ce thème et cette phrase de Martin Luther King, qui disait que j'ai un rêve. J'ai un rêve que demain, mes enfants, ne soient plus discriminés par rapport à leur couleur de peau, par rapport à leur religion, par rapport à la politique. Et j'aimerais bien qu'ici, à Saint-Martin, on arrive à ce même résultat et que nous construisons comme société qu'il ne soit pas discriminé que demain, chacun d'entre nous, qu'il soit blanc, noir, jaune, russe, ukrainien ou autre, puisse, à un moment donné, vivre dans la même communauté. écoutez, tout ce soir, on ne parlera pas beaucoup de programmes. On vous fera des propositions et vous les aurez bientôt. Elles sont des propositions qui sont des propositions réalistes, pragmatiques, qui relèvent de notre travail d'analyse, parce que nous avons une conscience, ce que c'est qu'une collectivité, que, que sont ces moyens que Comment peut-on développer Saint-Martin Vous allez voir, dans tous les programmes de nos concurrents, il y en a certains membres qui ont commencé à jouer à l'euro-million pour financer leurs projets. Quant à notre leader national actuellement qui s'appelle le Team Geek, je crois, il oublie une chose. C'est qu'en 2012, il nous a proposé le front de mer canadien. En 2017, il nous a proposé le grand marigot, le marigot moyen et le petit marigot. Finalement, tout s'est terminé dans la marigot. Aujourd'hui, il peut parler, il nous parle. C'est-à-dire que son slogan, on va vous parler. Mais réfléchissez un peu. Comment pouvez-vous confier le pouvoir à quelqu'un qui n'a pas pendant 5 ans été capable d'entretenir ce cimetière au mois de novembre, ce sont les bénévoles qui sont allés nettoyer les films de Marigo de Camp et le quartier d'Orléans, parce que la collectivité n'a pas fait. Et demain, il va redévelopper sa population, il va redévelopper l'île, alors qu'il n'a qu pas été en capacité de respecter la tradition, les Saint-Martinois, ceux qui sont décédés. Nous ne pouvons pas lui faire confiance. Nous, à venir Saint-Martin, nous avons un autre projet. Et vous êtes aujourd'hui la représentation de ce programme. Nous voulons vivre ensemble. Nous voulons travailler ensemble. Nous voulons nous respecter. Nous voulons donner une chance aux jeunes aujourd'hui. Ouais ouais Regardez dans les quartiers. Passez à saint denis Passez à gilles Passez à quartier de Regardez le nombre de jeunes qui n'ont pas d'emploi. Qui ne sont pas formés. C'est cette population que nous devons prendre en charge. C'est à cette population que nous devons redonner l'espoir. Et si nous ne donnons pas l'espoir à cette population, Saint-Martin se portera mal. Donc nous sommes unis, des Guadeloupéens, des Haïtiens, des Santo Domingo, des, des Métropolitains et des Saint-Martinois pour faire un ensemble, une liste unie. Une liste de la diversité, une liste qui fera une société nouvelle. Une liste qui prend la fraternité, une liste qui fera la solidarité. Alors, je vous dis que le 20 mars, nous serons là et nous serons debout parce que nous représenterons la majorité de l'île. Nous serons vainqueurs et nous allons gagner cette élection. Bonsoir à tous, je m'appelle Annie Louilla. je vis à Saint-Martin depuis 18 ans maintenant, je suis d'origine Afrique du Nord, je suis née en France, à Lyon, je remets sur cette liste parce que j'aime mon ville. Saint-Martin a besoin d'un changement positif, et surtout, un changement équitable pour tous, je m'engage Beaucoup je m'engage Bonsoir bon à tous, je m'appelle Anouchka Duzan, je suis Saint-Martinoise de Grand-Cals. Dans la vie de tous les jours, je suis responsable de boutique. Et aujourd'hui, j'ai décidé de rejoindre cette liste, en fait, parce qu'on veut du changement. J'ai besoin du changement. J'ai besoin de changement ici sur mon île. Je suis fatiguée de, de la même chose. Du coup, voilà. Aujourd'hui, on va faire bouger les choses. Et euh, c'est ce qui me motive de me battre pour mon île. Merci. Good evening, each and everyone. My name is Aline Bryan, Young Entrepreneur. This evening, I'm here to present Avenue St. Martin. We are tired of empty promises, and this is the time that we need change for us, for our future, and our future to come. Avenue St. Martin, we commit ourselves to promote education and youth training to create jobs and add value, especially in the field, new technologies, finance, trades of the sea. Good evening. Bonsoir à tous, voilà, je me présente Thierry Saint-Tauré, il y en a peut-être certains d'entre vous qui me connaissent un petit peu. Moi je œuvre déjà sur le terrain avec tous ces jeunes, tous ces jeunes de quartier, c'est vraiment, comme disait euh, M. Fischer, comme disait Yaro, c'est vraiment notre cheval de bataille cette année. Euh, moi ça fait 32 ans que j'habite sur cette île, et plus ça va, mieux ça va. Donc moi j'ai décidé de m'engager avec Saint-Martin-Brunir, parce qu'il y a vraiment, vraiment, vraiment possibilité, et quand je dis possibilité, il y a vraiment une vérité, une vérité à faire des choses. Pas de promettre des choses, à faire des choses. On peut dire, on peut expliquer à tout le monde, oui, tu verras demain, on fera ça, non. Non, mais on va avoir un programme, on va s'établir, on va travailler ensemble, tous ensemble, pour pouvoir faire de Saint-Martin, Saint-Martin, meilleur. C'est moi, quand je suis arrivé ici, à 32 ans, euh, l'une des premières personnes que moi j'ai connues, c'est Yao. Et lorsqu'on est arrivé, il a ouvert ses bras, il a dit, voilà, viens chez moi, tu vas manger. Et ça, ce Saint-Martin-là n'existe plus. Ça fait belle durée n'existe plus. Chaque personne reste dans son petit quartier, chaque personne fait les choses. Alors moi, je me dis, rejoignez-nous, rejoignez-nous, parce que là, on est en train de faire quelque chose, ça va faire du bruit, je vous le dis, rejoignez-nous representatives on the team and the support team and also as well recommend ourselves to implement a boosting, for a boosting for the economy to impact particular terms of employment for the Thank you. good night my name is Daniel I'm from French Quarter, and I'm 21 years old. And I decided to join this team because I realized we need to take a stand for our island. Too much is going on, I can't just sit and complain, but take a stand and have a voice for those who don't have. A voice and fight for those who can't fight together. We can win this battle. So that's why I took a stand for my island. Thank you. J'ai commencé ma carrière professionnelle à Saint-Martin en 1983 et j'y suis encore. J'ai travaillé dans l'éducation et dans la formation professionnelle toutes ces années. J'ai contribué à la réussite de beaucoup de jeunes et de moins jeunes, je dirais, sur cette île. J'aime Saint-Martin. J'ai fait ma vie. J'aime ma vie à Saint-Martin. Et je, je m'engage dans cette lutte, encore une fois, avec ce groupe à venir Saint-Martin. Parce que j'ai envie que Saint-Martin retrouve en fait ses notes, ses notes de noblesse. Que Saint-Martin soit le Saint-Martin. On ne peut pas retourner en arrière et dire que Saint-Martin va être le Saint-Martin d'hier. Mais que Saint-Martin puisse donner et puisse permettre à ses habitants de vivre de manière décente. Je m'engage. Nous nous, nous, nous nous engageons à gouverner autrement, en toute transparence, avec rigueur, responsabilité, dans, les, dans le sens de l'intérêt général de tous. Merci. Votez et faites voter Born and raised in Samartin. I am 22 years old. This will be my first time voting and my first time participating in a group. Avenue um, Samartin. The reason I'm taking part in the group is because I want to be the voice for the young people of my generation and also I would like for the island to have to be governed differently. Bonsoir tout le monde, je me présente, Julien Zanard-Pascal, je suis né en Guadeloupe, ça fait maintenant 12 ans que je suis à Saint-Martin. Euh, je me sens chez moi, et euh, comme tous mes confrères m'ont dit, on a besoin de changement, que ce soit dans l'économie, euh, pour les jeunes, pour la population, pour tout le monde. Donc voilà, je m'engage avec Avenir Saint-Martin parce que j'y crois. Il euh, y a des jeunes, des, des moins jeunes, mais voilà, il y a un bon programme, il y a plein de choses à faire, euh, et euh, surtout voilà, je m'engage parce que euh, l'avenir de Saint-Martin, c'est les jeunes. Il faut faire quelque chose maintenant. Je oui. m'appelle Patricia Rodriguez. Je suis 28 ans. Je suis née et née à Saint-Martin. Pourquoi je me suis engagée euh, aujourd'hui avec l'avenir Saint-Martin C'est parce que je pense que je suis l'exemple de la mixité de cette île. Aujourd'hui, l'île m'a appris à parler l'anglais, m'a appris à parler l'espagnol. Et pour moi, la mixité de cette île, c'est notre richesse. Au jour d'aujourd'hui, Saint-Martin m'a apporté beaucoup de choses, économiquement, je suis une jeune chef d'entreprise, m'a permis ce que je pense ailleurs n'aurait pas pu me permettre. Et au jour d'aujourd'hui, je m'engage parce que je veux que les jeunes ils puissent accéder à ce que j'ai eu aussi. Bonsoir à tous et toutes, je vous présente, je m'appelle Jonathan Van euh, je suis jeune entreprise, jeune entrepreneur, pour tous ceux qui, qui me connaissent déjà. Euh, Aujourd'hui on se retrouve ici pour une bonne raison, je suis là, je suis l'image, je crois que je suis le bon exemple euh, pour, les, pour la jeunesse, pour les jeunes de l'île. Euh, Aujourd'hui on se retrouve dans une situation assez compliquée. Euh, je parle honnêtement et concrètement, je, je vous dis qu'aujourd'hui, il n'a pas de suivi, il n'a pas de, de ce renforcement pour les jeunes. Surtout pour, pour ceux qui, sont, euh, qui ont des difficultés au niveau administratif, euh, au niveau de tout. Je crois qu'aujourd'hui, euh, euh, ce n'est pas tout le monde qui a la même opportunité. Et je crois qu'il a, il a un vrai travail à faire. Euh, si je n'étais pas, euh, si pas euh, on va dire, si je n'avais pas cette responsabilité, avoir cette ambition aussi de bouger et faire bouger les, les, les choses pour mon île, euh, je ne serais pas là aujourd'hui. Aujourd'hui, je suis avec Avenir en Saint-Martin. C'est pour une bonne raison, une bonne cause. C'est parce que j'ai eu l'opportunité de, de me faire entendre en tant que jeune. Et je crois que mon devoir aujourd'hui, en tant que chef d'entreprise, jeune père, j'ai 27 ans sur l'île, j'ai quand, euh, quand même vécu... Euh, il a vu le mal, la pandémie, tout. Et si j'avais pas la tête sur les épaules, je crois qu'on serait à la dérive. Et en tout Alors, je suis là, je représente les commerçants, je représente la jeunesse, je représente Saint-Martin tout simplement. On n'est pas mal, on n'est pas plus mal que les autres. On, on, on a des jeunes, on a des gens qui ont des bonnes idées, qui, qui sont ambitieux, qui veulent. Ils ont juste besoin de ce petit, ce petit rassurement, que, cette petite rassurance qui, qui, qui leur montre que voilà, quoi, il a quelqu'un, il a quelqu'un quelqu qui est là sur le terrain, avec eux, pour leur, pour leur donner euh, le soutien, pour être là avec eux. Moi je suis là, je vais avec eux, je serai là toujours avec eux, je l'ai vécu, je suis là. On est là avec Avenir Saint Martin et je crois qu'aujourd'hui, la jeunesse a besoin de s'impliquer dans sa politique. Aujourd'hui, on est là, on va faire un changement. Avenir Saint Martin, c'est le futur de Saint Martin. On est là pour bien faire bouger les choses. Alors je dis, votez, votez Avenir Saint Martin. On est, on est là. <rires> Good night everybody and my name is Fleming Adolph. I was born and raised Manhattan. I am a barber a French Quarter, and I joined this team because I feel this team is the team working bring us where we need to go. So yeah. Euh, je suis né à Sémantin, j'ai 58 ans, je suis entrepreneur en bâtiment, je suis électricien et euh, j'ai une famille et j'ai des enfants que j'ai toujours travaillé pour, mais euh, j'ai rejoint le groupe Avenir Sémantin. Pourquoi Parce que euh, je ne vois pas d'avenir pour les enfants. Je vois que tout pas en n'importe comment. Et quand les parents ils travaillent très dur et les enfants n'ont pas d'éducation, c'est du travail perdu. Alors, moi, c'est pour ces raisons que je rejoins un groupe que je sais qui va travailler, qui va créer des emplois pour nous dans le bâtiment. Parce que nous, on a besoin de travail pour mes collègues qui sont derrière. Il ne faut pas dormir. Hein? Et euh, je vous demande tous de nous rejoindre et de nous supporter juste au dernier moment. Parce que c'est pas On a besoin de vous pour nous faire gagner. Alors, si vous connaissez, vous avez un ami, vous dites à venir Saint-Martin. Yes. Yes. Yes. on rien du tout. Oui. Alors, c'est ce que moi j'avais à dire. Yes. Ah. Yes. Bonsoir. Je, parle, je suis monsieur pierre Élie Joël, de la Guadeloupe. Lorsque je suis arrivé à Saint-Martin, j'avais 5 ans, j'avais 5 cheveux blancs. Regardez ma tête maintenant, je ne dis plus mon âge. <rire> Chaque cheveu blanc a une histoire. Et cette histoire, je l'ai vécue à Saint-Martin. Alors, j'ai euh, intégré la liste de, de Yahoo, Fischer. Euh, lorsque je regarde autour de moi, j'entends parler de Fischer a fait ceci Fischer a fait cela, notamment les bâtiments publics. Le, les routes, l'hôpital, crédit mutuel, un certain nombre de choses. J'ai dit, mais c'est qui ce monsieur Qu'est-ce qu'il fait Parce que j'entends beaucoup de choses de lui. C'est comme un artiste, on dort sur ce morceau, mais on ne le connaît pas. On dit, bon, c'est quelqu'un de superficiel. Ben, ça fait quelques semaines que je travaille avec lui. Et je lui dis, mais qu'est-ce qui se passe Le monsieur, il est simple. Il a toujours aidé les autres à réussir. Et là, depuis 15 ans, il s'est dit, écoutez, on est dans un tournant, ça fait 15 ans qu'on tourne avant, on est dans un rond et on tourne, et ça n'avance pas. On peut lui, il a toujours aidé pour faire avancer, mais bon, les gens, une fois qu'ils sont, ils ont le volant, ils, ils prennent la direction qu'ils veulent. Ben cette fois-ci, il s'est dit, bon écoutez, je vais prendre le volant, et je vais faire ce que j'ai toujours fait dans le privé, mais maintenant je le fais à un autre niveau, et construire Saint-Martin différemment. Il a commencé à travailler depuis avec à l'époque de M. Albert Fleming. On a, il est là, c'est l'homme qui travaille dans l'ombre. Il n'est pas là, il ne fait pas du euh, il Il, il, il se Oui, moi j'ai fait, j'ai fait. Il y a quelqu'un qui a fait deux, deux poudriers, et puis dit Oui, je fais un on hôpital. On connaît ça à Saint-Martin. Lui, comment on sait toujours, un tonneau vide, ça fait beaucoup de bruit. Lui il est là, il travaille. On peut constater à Saint-Martin, c'est l'homme qui travaille, l'homme de l'ombre. Donc j'ai intégré la liste avec monsieur fichier parce que je suis vraiment un chef d'orchestre. Donc, nous nous engageons vraiment à construire cette île avec M. Tichel, qui a toujours été là, avec M. Joué, aussi, qui nous donne, nous le aussi aussi, Saint Mathino, je viens là, je suis vous payer, je suis M. Saint mes enfants sont c'est ma femme ouais. ouais. bon, euh, est Saint Martinoise. Donc, nous, c'est notre nous, ensemble. Merci beaucoup. Écoutez, cet exercice paraît facile, mais c'est pas simple. Ça ressemble au parcours de combattants que nous avons eu, parce que beaucoup de gens pour nous rejoint. Peur. Mais c'est quoi la politique Qu'est-ce que je vais faire Mais elle va vous dire son nom. Vous allez voir. C'est quelqu'un comme tout le monde. Mais qui a une vie comme tout le monde, qui a des préoccupations comme tout le monde. Mais dont la politique doit s'occuper. Je vous laisse la parole. Bonsoir à tous. Je m'appelle Vanessa Plémine, mère de deux enfants. Je travaille actuellement en laboratoire. Je suis en et j'ai m'engagé euh, à être dans cette équipe quand j'ai un enfant en difficulté et donc je cherche à, à trouver tous les mamans qui euh, ont ce même problème pour euh, y réussir et trouver un bon avenir pour ces enfants qui ont des difficultés et qui ne doivent pas euh, forcément partir de ville parce qu'il n'y a pas de solution ce matin et je cherche euh, dans l'avenir, quand on aura une solution pour ces enfants en difficulté. Oui. Merci. Voilà, merci. Merci de votre patience. Vous avez écouté, vous avez vu la liste, on vous a parlé de diversité. Je crois que nous avons le panel de la population de Saint-Martin et surtout, si nous avons des, des hommes et des femmes, nous, là, les 26, nous, les 26, nous sommes déterminés à apporter du renouveau, à nous engager pleinement pour saint -Morten. Alors, je ne vais pas déroger à l'exercice. Qui est Yao Merci Diane. Merci Diana. Merci Diana. Merci Diana d'avoir déjà dévoilé mon grand secret, 13, 17, 37, parce que ça fait 37 ans bientôt que je suis à Saint-Martin. Merci d'avoir dévoilé, effectivement je suis arrivé ici, j'ai passé 13 années dans mon pays de naissance, le Togo. Ensuite, j'ai passé 17 années en France, j'ai fait un petit tour de France, le Nord, Paris, le Sud-Ouest... Et enfin, j'ai euh, atterri à Saint-Martin, où j'ai passé euh, ma vie professionnelle avec ma femme Brigitte, qui est là. Euh, nous avons eu euh, ici deux enfants, Jonathan, l'aîné, qui est pharmacien et économiste. Il est là aussi, merci Jonathan. Et nous avons un deuxième enfant, malheureusement, qui nous a quitté il y a quelques années dans un accident de, de moto, mais qui nous a laissé une petite fille, Chiara, qui est également là. Vous voyez, on est comme tout le monde, on a des, des hauts et des bas. Mais tous ces événements et, euh, vous amènent, quelque part, à vous intéresser aux autres. Je dois vous avouer, s'il vous plaît, je dois vous avouer que lors du décès de mon fils, nous avons reçu, comment je peux dire, une euh, telle chaleur, nous avons ressenti cette chaleur, nous étions tellement entourés que, malgré la douleur, la joie est restée et nous avons gardé l'espérance. Alors aujourd'hui, je n'ai pas à vous parler de mon passé, début, encore que vous avez envie que j'en parle. Si c'est le cas, je vous en dirai mots. Moi, j'ai envie de vous parler d'Avenir. J'aurai l'occasion de faire un discours beaucoup plus fondateur. Aujourd'hui, c'est une rencontre. Il était important que vous vous rendiez compte que vous avez encore, parce que ce n'est pas facile, des hommes, des femmes qui sont engagés dans la vie active, qui veulent se mettre au service de ce territoire. S'il vous plaît, je sais que je ne dis pas des choses intéressantes, mais écoutez-les quand même. Si vous voulez bien voter, vous m'écoutez. Je dis, il y a des hommes et des femmes qui s'engagent. Pourquoi veulent-ils s'engager vous avez senti ici de la déception. Moi-même, cette déception, je l'ai vécue pendant cinq ans. J'ai voulu faire confiance, j'ai voulu accompagner pour servir Saint-Martin. Mais malheureusement, ça n'a pas été le cas. Je vous l'avoue, j'ai eu un président solitaire, autocratique décider tout seul alors la question m'est posée mais pourquoi n'es-tu pas parti Yao prenez la ligne du temps quand vous êtes en difficulté avec euh, dans une association avec un ami qu'est ce qui se passe vous vous dites toujours j'espère que ça va mieux se passer vous l'espérez et surtout quand il y a des difficultés vous dites qu'il faut que je reste, il faut que je finisse ma mission. Oui, parce que je suis comme tout un chacun ici, j'aime bien commencer ce que j'ai fini. D'autant plus que j'ai eu la chance d'avoir eu à diriger notre société d'économie mixte, la SAMSAMA. Et Sophia Carty en était également l'administrateur avec moi. Et elle sait dans quelles conditions nous avions repris la SAMSAMA. Je rappelle au passage, la SAMSAMA, quelqu'un l'a rappelé tout à l'heure, a été créée par Jean-Paul Fischer. Lorsqu'il est parti en 2009, il y avait plus de 50 millions dans la caisse. Lorsque nous sommes arrivés, lorsque nous avons changé la gouvernance, en 2018, en décembre 2018, il y avait zéro. Et la société était sur le point d'être démantelée. Et en plus, on ne pouvait pas en parler parce qu'elle était mise en examen. Donc nous avons réussi à enlever cette mise en examen, ce qui nous permet d'en parler et nous a permis de restructurer cette société. Donc, pendant ma mission, pendant mon mandat, euh, malgré tout ce que vous pouvez entendre, Yahoo n'a pas fait de bilan. Je vais vous signaler quand même que Papa Gif a été président et actionnaire de la Sem-Sama et que tous les bilans de la sem il les reçoit comme tout le monde. Donc, euh, je pense que le, le fils Gif est également bien informé. Donc, pendant tout ce temps-là, nous avions quand même beaucoup de travail à faire. Okay Donc je tiens à le dire. Il est normal que lorsqu'on n'est pas satisfait, c'est mon cas, à la fin du mandat, de rendre son tablier. C'est ce que j'ai fait. J'ai dit, voilà, je tourne la page, je se guide, je ne vous accompagnerai pas. Alors c'est ouvert une nouvelle ère. Qu'est-ce qu'on a voulu faire Avec toujours Jean-Paul et quelques amis, on a dit, Saint-Martin est en difficulté. On ne peut pas rester sans rien faire. Mais on n'avait pas envie de prendre les devants. On avait envie d'accompagner ceux qui veulent changer de monde. Les Saint-Martinois qui veulent changer de monde. Et vous savez ce qui se passe On nous a baladés. Un jour, je veux Jean-Paul. Un jour, je ne veux pas Jean-Paul. Un jour, je veux Yao. Un jour, je ne veux pas Yao. Et vous savez ce qui arrive On a dit bon maintenant, on va être les acteurs. Nous allons être nos propres acteurs. Ce qui nous a emmenés à nous rapprocher, vous voyez, de ce groupe que vous voyez là. Je vous demande de les applaudir. Parce que... Ça oui. n'a pas été facile pour eux. Ils ont été harcelés. Je peux vous montrer des, des mails. Et ils continuent de l'être. Hein? On, harcè... On les harcèle. On leur dit, pourquoi vous allez sur la liste de Yahoo et Fisher Pourquoi vous faites ceci, cela Non, la liste de Yahoo et Fisher, moi je vous garantis, nous sommes des, des... des hommes, mais okay. aussi, ce sont des gens expérimentés. Nous avons l'expérience de la gestion publique aujourd'hui. Nous avons des connaissances de la manière dont fonctionnent les choses. Et nous, avons, nous savons aussi pourquoi les choses n'ont pas fonctionné. Saint-Martin, il y a de l'argent. L'argent de l'Europe, l'argent de l'État, vous prenez le plan de relance, le plan pauvreté, euh, les, les, les, tous les fonds disponibles pour les réhabilitations. Pourquoi ça ne se fait pas Mais ça, c'est pas bon tout simplement parce que eh bien, vous savez, il faut un chef. Dans une entreprise, il faut un chef. Il faut quelqu'un qui commande, qui donne la direction. Et quand ça ne suffit pas, il faut qu'il y ait des gens autour dont les missions sont bien précises et qui peuvent l'accompagner. Et à Saint-Martin, c'est ce qui manque. Comment voulez-vous voulez qu'une collectivité tourne sans DGS Actuellement, nous avons une rotation de DGS tous les mois. Vous pensez que ça peut marcher Comment voulez-vous qu'une collectivité fonctionne sans directeur financier Vous pensez que ça peut marcher Non. Comment une collectivité peut marcher sans DRH, directeur de ressources humaines ben Vous voyez, il y a les crises, il y a les conflits. Vous ne pouvez pas les régler. La situation des gens n'est pas clarifiée. Ce n'est pas possible. Comment voulez-vous qu'une collectivité fonctionne sans commande publique Je vais y revenir dessus. Ce n'est pas possible. Comment voulez-vous qu'une collectivité fonctionne sans directeur des services techniques ou du cadre de vie. Mais vous voyez tous, vous voyez notre, vous regardez notre environnement. Vous n'êtes pas révolté Je vous pose la question. Répondez-moi. Vous n'êtes pas révolté Mais dites-moi Mais non, mais si vous êtes content, on retire la liste et vous continuez avec eux-mêmes. D'accord Non, non, mais attendez, je sors de, de, de, de, de Marigot, mais quelle tristesse. J'étais hier à la Marina, mais quelle tristesse. Mais ce pas une fatalité. Et pendant ce temps-là, on me dit, il y a 61 millions dans la caisse. Et pourquoi on a 61 millions dans la caisse Il y a une collectivité en France qui a 61 millions dans la caisse. Alors dites deux choses, lui. Soit c'est un mensonge, mais ce n'est pas le mensonge. Et 61 millions, ils sont. Et vous savez pourquoi ils sont Un, qu'on n'arrive pas à payer les dettes. Pourquoi on n'arrive pas à payer les dettes Mais parce que tout simplement, je vous ai parlé de la commande publique, et bien, elle n'existe pas. Donc, les pauvres entrepreneurs qui travaillent. Alors, ils ont des marchés, des marchés qui ne sont pas bien faits. Et bien moi, personnellement, ça m'a valu d'être mis en examen. D'ailleurs, je crois qu'il y a des... Je connais ici euh, euh, Pédicale qui m'a mis en première page, d'accord Donc voilà Alors, face à cette situation, je pense qu'on ne faut pas rester inactif. On doit s'engager pleinement. Oui <rire> <rire> Allez, on va y venir, Jean-Paul. C'est important parce que Jean-Paul, c'est important parce que je crois que les gens qui sont ici, ils ont besoin que je leur explique un certain nombre de choses. Et effectivement, tu as raison. Je vous donne la parole et on continue le débat. Ok Voilà. Alors, si y a des journalistes ou des posent des questions, je vous donne la micro. Vous avez des questions Présentez-vous. Posez votre question. Donc, bonjour, je suis resté, M. J'ai une question pour M. Fischer. Ah. Sur la liste, là, vous êtes plutôt en début de liste, alors que d'habitude, vous êtes en fin de liste. Vous savez, il n'y a pas d'âge pour changer. Oui, Pourquoi je suis en début de liste Parce que je pense que la situation a fondamentalement évolué. Aujourd'hui, il faut des gens qui s'engagent, il faut des combattants, il faut des gens qui ont envie de changer la société. Vous avez vu tout à l'heure l'ensemble des discours que nous avons entendus tout à l'heure. Nous avons entendu le, les différentes personnes qui sont intervenues sur des gens qui ont une conscience de la situation locale et qui ont une conscience de l'avenir, qui veulent, qui veulent s'engager pour que ça marche la Et c'est pour ça que je suis parti avec eux. Je suis, avec, je suis en tête de liste. Ce que je pense aujourd'hui, comme disaient certaines personnes, j'ai peut-être un passé. Je suis arrivé à Saint-Martin en 1985. Et ceux qui se souviennent, en 1985, Saint-Martin, il n'y avait pas d'eau, il n'y avait pas d'électricité, il n'y avait pas de téléphone, il n'y avait pas de route. J'ai construit avec Albert Fleming pendant 25 ans, j'ai construit Saint-Martin. On a tout fait. Et depuis maintenant quelques années, vous regardez le front de mer, vous regardez le centre-ville, vous regardez les quartiers, tout s'est dégradé pensez-vous réellement que face à cette situation, nous qui avons bâti cette île, nous qui nous sommes battus pour que cette île évolue, nous qui avons aidé les jeunes à progresser, nous qui avons aidé les jeunes à faire des études, je vais rester sur le bord du trottoir à regarder passer la caravane. Non, je m'engage. Et je m'engage pour gagner, parce que nous avons une équipe de combattants, dans des gens comme vous faire partie. Je défie n'importe quelle tête de liste, je défie n'importe quel président de venir m'apporter la contradiction. Parce que moi je connais l'histoire de Saint-Martin, je connais ses ressources, je connais ses <tous> compétences. Nous, nous sommes là ce soir, parce que nous en croyons à l'avenir de l'île. Parce que nous avons un projet, parce que nous connaissons la réalité. Nous sommes des gens pragmatiques, nous savons quelles sont les ressources de l'île. Et ce n'est pas en trafiquant la fiscalité qu'on développe Saint-Martin, c'est en développant l'entreprise, en créant l'emploi pour les jeunes. Et ça, nous, nous avons prouvé, nous savons le faire, et nous continuerons le faire. Merci. Une question Dans le public Bon, bien. faut vos que tout va bien, on a tous dit. Alors, si je comprends bien, c'est tous ensemble pour... Allez allez, allez, allez tous ensemble pour... Allez nous en sommes pour en venir au Sénateur. Merci à vous. Et nous reviendrons vers vous avec un programme détaillé. Parce que nous sommes effectivement des gens pragmatiques. Nous fonctionnons avec un planning. Et vous saurez ce que nous ferons précisément à chaque étape de notre mandat. Dès notre arrivée aux affaires. Merci de votre attention. Je vous souhaite... Oui. Excusez-moi, c'est juste pour vous dire qu'au bar ils ont des boissons et aussi ont des petites trucs à grignoter. Pour ceux et celles qui veulent rester un petit moment. Une nouvelle ère pour Saint-Martin, parce que notre liste est constituée de diverses personnes venant de tous horizons, vivant à Saint-Martin, et symbolise l'esprit de tolérance. De bienveillance et de solidarité qui existait, qui doit continuer à exister sur ce territoire. Donc, redonner, retrouver l'unité et ensuite. Avec l'unité, il est possible de construire. Et c'est ça notre projet à venir Saint-Martin. Construire Saint-Martin qui aujourd'hui est dans un état délabré. Et nous, nous sommes. Nous, 26, qui nous sommes exprimés aujourd'hui, nous sommes résolument engagés pour que cette société évolue et donne de la prospérité à ses habitants. Alors à ceux qui diront que vous avez été de l'équipe sortante et que maintenant vous voulez créer ce <rire> Alors Jean-Paul, maintenant, euh, vous êtes directement impliqué, je dis directement, par rapport à la position que vous avez sur cette liste. Pourquoi Pardon La position n'a pas beaucoup d'importance. Ce qui compte, c'est mon engagement. L'engagement pour la jeunesse, une jeunesse aujourd'hui qui est à la recherche d'un avenir. Et lorsqu'on connaît Saint-Martin depuis un certain nombre d'années, comme moi je le connais, comme je l'ai bâti en partie avec le maire Albert Lénine, on se rend compte aujourd'hui de la désespérance qui existe sur cette île. Et quand on... Côte, tous les jours la pauvreté, la désespérance, la fracture sociale. On peut, ne on peut pas rester insensible à la souffrance. À ce moment-là, on prend le pari de l'engagement et c'est pour ça que je me suis engagé.